Salut les boys, salut les girls, c'est Winman, content de vous voir. Aujourd'hui, on fait la review numéro 204 avec le White Rhino de Emerald Health Thérapeutique. Toujours un plaisir d'être avec vous, je vais remercier Marc tout, euh, tout particulièrement. Euh, c'est Marc qui m'a fait le don pour le White Rhino et plusieurs autres euh, sortes de cannabis. Un gros merci Marc. Euh, deuxième vidéo tout de suite grâce à toi. Deuxième vidéo de Emerald Health Thérapeutique. On sait que la dernière, on a fait le Durga Un produit qui n'a pas de CBD. Faut pas se tromper avec la compétition. Trois gammes de prix. Euh, on a le Ash Plant à 21 20 et 80. Ensuite, on a le Durga à 25 24,90. Et le troisième produit, le plus dispendieux, le White Rhino à 30 29,80. Donc, de 20,80 à 24,90 à 29,80, je trouve que c'est vraiment trois prix différents. Euh, des bons de 5$, comme ça, 4$, 5$. Euh, je comprends pas pourquoi ils ont pas mis ça tout le même prix. Euh, Peut-être qu'ils auraient vendu là, leur Durga Mata et le White Rhino. Euh, moi, je trouve que la qualité, là, je suis en train de fumer le White Rhino. Je, je, je trouve sincèrement que ça ne ressemble pas les arômes, mais la qualité, la qualité. Euh, je trouve que Emerald peut-être que les cocottes sont peut-être ordinaires des fois, mais le buzz est bon. Le buzz est bon. Emerald euh, Eld, des... on n'en entend pas parler beaucoup. Euh, ça va très mal, j'imagine, financièrement, quand on regarde le marché boursier. L'action 17, 18 cents, 17 cents, 18 cents. Euh, c'est pas super, je sais pas ce qui se passe là-bas, mais en tout cas, euh, le White Rhino, comment c'est fait ça Mais ben, c'est fait à partir euh, du White Widow mélangé avec une euh, variété qui vient de l'Afghanistan, une pure land race. Donc euh, c'est une pure euh, plante qui vient de l'Afghanistan qui a été mélangée avec le White Widow. Et puis le White Widow le White Widow, ça, ça a été fait avec... Euh, avec une, une, une plante qui vient du Brésil, puis une plante qui vient du sud de l'Inde. Bon, parfait. On continue comme ça. Quelle journée aujourd'hui, hein? Quelle journée avec le, le coronavirus? OK, euh, c'est la folie, c'est la folie. Euh, moi, je parle avec beaucoup de monde on ne sait pas ce qui va se passer, ok, euh, je pense qu'il faut prendre ses précautions, euh, c'est vraiment réel là, quand on regarde là, les scientifiques, quand on regarde les euh, personnes là, euh, qui ne viennent pas là, de la télévision, qui ne viennent pas trop des médias, vous comprenez, euh, vous connaissez Joe Rogan, euh, Joe Rogan hein, c'est un gars très très intelligent je crois, euh, il y a un podcast, hein, sûrement plusieurs d'entre vous vous le connaissez, ceux qui comprennent l'anglais. Euh, Joe Rogan il a invité là, un médecin là, qui, qui a l'air à connaître son affaire. Euh, puis expliquait ça. Là, Et puis euh, moi, je croyais pas mal à ses affaires. Ça se propage, OK? C'est les personnes âgées là, qui vont avoir, euh, qui, qui, qui ont beaucoup de chances de mourir. Hein? Euh, ils ne sont pas capables de combattre ça. Euh, les personnes obèses, en haut de 40 ans.. On, on, on, on va me de la difficulté à, à survivre de ça. Euh, non, on parle beaucoup de santé, tout ça, mais c'est réel, c'est réel. Euh, c'est sûr que les gens là, en bonne santé, ben sans mais faut faut penser aux autres, hein. Euh, faut penser à nos parents, nos grands parents. Euh, j'ai entendu toutes sortes de choses, j'ai entendu vraiment toutes sortes d'opinions. Euh, je pense vraiment là que ça, ça, ça dépend là, de, de, de ce qu'on écoute, de notre éducation, euh, peut-être de nos expériences de vie. Euh, de nos croyances, de nos croyances, là. Euh, euh, écoutez, j'ai entendu dire là, euh, que, que, que, que ça venait de. que ça a été créé par l'humain pour essayer de réduire la population sur la terre. Euh, j'ai entendu dire qu'on avait peut-être trouvé ça dans un animal, puis que les Chinois avaient mangé cet animal-là, puis ça avait commencé comme ça. Euh, j'ai entendu dire que ça venait du diable. Euh, j'ai entendu dire que ça venait de Dieu, je ne sais plus c'est qui. J'ai entendu dire que ça.. ça qu'il n'y que avait rien là, que tout était correct. J'ai entendu dire que la troisième guerre mondiale s'en vient. Euh, J'ai entendu dire que le tiers de la planète va mourir. Euh, J'ai entendu dire qu'à partir de cet été, tout va être réglé. J'ai tout entendu. J'ai tout entendu. Et puis, on ne le sait pas. On ne sait pas. Euh, Est-ce que le pays Est-ce que le Québec va être en quarantaine dans 48 heures à partir de lundi? Euh, je pense que c'est ça qu'il faudrait faire, je pense que c'est ça qui va arriver. Les hôpitaux, les centres d'alimentation euh, et la pharmacie vont rester ouverts. Et tout le reste doit rester fermé pour au moins deux semaines. Euh, ça va être très dur pour l'économie. Euh, le monde va se mettre dans la marde. Mais il ne faut pas que ça se propage. Parce que c'est sérieux, C'est l'Italie hein? est fermée au complet. Là, hein? 58 millions de personnes. Là, euh, peuvent pas sortir de chez eux, c'est la réalité. Euh, Peut-être qu'en Italie, il y a beaucoup de personnes âgées là, dans, dans les premiers dans les gouvernements. Que, ils ont pogné la chienne, puis ils ont dit hey, gars, on veut pas mourir, on va closer ça! Euh, Justin Trudeau, lui, est un peu plus jeune, sans calice, Justin Trudeau, c'est lui le boss. Peut-être un peu plus jeune. que je sais pas, je sais pas. Mais, mais, mais il, faut, il, faut, il, faut, faut, il faut mettre le Québec en quarantaine. On n'a pas le choix. Euh, on n'a pas le choix. L'économie, ça va être très difficile. On a 17 cas, je crois. il euh, Faudrait peut-être vérifier ce que je dis là. Euh, C'est l'information que j'ai eue. Euh, 17 cas au Québec, je crois. Écoutez, euh, Les écoles sont fermées. Pourtant les enfants sont, sont, sont capables de combattre ça. Euh, pourquoi qu'on a fermé les écoles, cest parce que si tous les enfants le, le, se le propagent, même s'ils ne meurent pas, ils vont le donner à leurs parents, vous comprenez? Euh, mais là, ce que les parents vont mourir, c'est des parents de 30 ans, pas poser. Donc, pourquoi fermer les écoles? Il faut pas que les enfants donnent ça à leurs parents, les parents donnent ça aux personnes âgées. faut pas que ça circule. faut pas que le microbe circule. Euh, on peut attraper ça dans l'air. Hein? On peut attraper ça dans l'air. Donc, euh, on peut attraper ça, il paraît dans les yeux. Euh, c'est sérieux, c'est très sérieux. Euh, euh, je pense que je crois à ça. Là, c'est pas que je pense que je crois à ça, je crois à ça. Euh, je me base beaucoup là, sur le fait là, du, du, du médecin qui a passé à Joe Rogan. Je ne me pas si c'est Joe Rogan, je pense que c'est ça son nom. Euh, écoutez, euh, c'est du sérieux. Euh, marché boursier... Euh, c'est un peu ridicule, là. toutes les compagnies baissent, c'est la folie, toutes baissent, toutes baissent. Parce qu'on imagine le futur, que tous les magasins sont fermés. Mais présentement, l'économie va très bien, le monde se bat pour du papier de toilette, les épiceries font de l'argent, les stations-services, le monde met de l'essence, la bouffe, la nourriture, les line-up, mon gars, ça roule, ça roule, ça roule. SQDC, le monde achète du cannabis. Écoute, ça roule l'économie. que Les chiffres qui sont là, c'est pas vrai. Écoute ben là. Euh, le monde ils sont embarcadés chez eux. Ils vont être encore plus sur Facebook. Ils vont être encore plus sur Google. Ils vont être encore plus sur Amazon. Pourquoi que les compagnies perdent de l'argent comme ça à la bourse? Écoutez, c'est un effet de peur, un effet boule de neige. Euh, les millionnaires nous contrôlent à la bourse. Euh, mais présentement, la bourse abaisse pour absolument rien. Euh, je peux comprendre que les croisières, les compagnies de croisières, les compagnies d'aviation peuvent perdre de l'argent, que la peut baisser, hein, euh, parce qu'ils peuvent pas, il n'y a plus de transport euh, en avion des États-Unis à l'Europe, euh, Donald Trump a fini ça là, pendant 30 jours, donc euh, il doit avoir des compagnies aériennes là, qui ont perdu beaucoup d'argent, qui vont perdre de l'argent dans les 30 prochains jours. Mais euh, Cascade, la compagnie de papier, veux-tu m'expliquer pourquoi qu'elle a perdu de l'argent comme ça quand que le monde se bat pour le papier de toilette? Aujourd'hui, les compagnies ont remonté euh, beaucoup. Euh, toutes les compagnies ont monté de 10 en une journée. Mais ils avaient toutes perdu 30%. Vous pouvez vous imaginer? C'est vraiment du yo-yo. On parlera pas des compagnies de cannabis, parce que les compagnies de cannabis, Corona, pas de Corona. C'est de merde ils doivent de l'argent. Ils s'attendaient à avoir. Le droit de mettre des concentrés, des, des edibles, des produits comestibles, du hash », des dérivés. Il y en a-tu de tout ça à SQDC? Il y a absolument pas de dérivés, mon gars. Il y a une boisson gazeuse avec 2.5 mg de cannabis. Tu vas pas geler avec ça. C'est jeter ton argent aux poubelles. 4,70. Ça vient de Houseplant. Faut-tu que je te fasse un dessin? Houseplant, man. Va voir ma vidéo du Houseplant. C'est, c'est, c'est ça, là. Tu sais, comprends tu comprends-tu? Euh, le papier de toilette, c'est sais quoi, je, je, de, journée assez fuckée aujourd'hui, pareil là, tu sais, je dire là, euh, c'est, on a, on a la misère à respirer, la misère à respirer, euh, coronavirus, en fait, ça va nous faire empêcher de respirer aussi, mais c'est spécial, c'est spécial, si les gens on est en quarantaine, puis on peut pas aller travailler, euh, l'argent rentre pas, on peut pas payer sa voiture, son, c est, c est, c est, c est, son loyer, hein. Il va y avoir des changements, il va y avoir des mouvements. Euh, il faut mettre le Québec en quarantaine. Il faut nous interdire de sortir dehors. Tu sors dehors, 10 000$ d'amende. Hey, 10 000$, c'est bien trop. Tu donneras pas le coronavirus à mes parents, gros. Tu comprends-tu? Euh, hey, je n'entends une bonne. Euh, ben c'est l'effet naturel. Hein? C'est normal que le monde meure. Ah non, mais on peut-tu l'éviter, s'il te plaît? Là? Ben non, à 85 ans, crève. Non, tu n'y es sûr, là. Arrête de dire ça, dis pas ça, là. Fait, parle pas de même, s'il te plaît, là. Tu sais, on, si on peut l'éviter, là, tu sais, arrête. Euh, non, je sais pas. Je sais pas comment que le monde pense. Mais euh, c'est sûr que dans un an, dans deux ans, euh, si tout le monde est en train de crever, ben, celui qui avait dit, hey, « Eh, oui, il l'avait dit, il l'avait dit! » Ben, bravo. Puis celui-ci, mettons, là, euh, le 1er juillet, euh, tout est réglé, euh, on a trouvé le vaccin, euh, tout revient dans l'ordre. Euh, ben, il y a une gang qui vont dire Ah, je l'avais dit, c'était juste comme une grippe. Mais, mais ce n'est pas comme une grippe, c'est 15 fois plus fort qu'une grippe. Et puis, euh, selon les États-Unis, tu as 10 fois plus de chances de mourir. Mais selon d'autres calculs, j'étais voir un autre site, ce n'est pas juste Joe Rogan, j'étais voir une autre affaire. Ce serait plus 70% des chances de mourir, plus que la grippe. Euh, coronavirus, t'as 3,5% des chances de mourir. 3,5. Euh, qu On qu'on ne rentre pas dans, dans les calculs, là. Euh, T'as-tu stacké ton cannabis? T'as-tu emmagasiné du cannabis? T'as-tu ton 30 grammes? T'as-tu droit à 150 grammes? T'as droit à 150 grammes. 30 grammes pour te transporter, pour le transport. Puis 150 grammes, hein? Ouais, c'est ça, c'est ça. Je pense que c'est ça, là hein? je ne vais pas me tromper. Euh, parce que si la SQDC est fermée pendant deux semaines, euh, tu ne pourras pas acheter du cannabis à la SQDC. Ah, écoutez les boys, c'est sérieux, là c'est sérieux, man. La, la, la bourse, les, les, les compagnies de cannabis, Zenabis Zenabis qui fait de la masté, qui fait le Durga Mata 2 avec le produit CBD. Hey mon gars, combien que c'est rendu? 600. 6 cents. 6.5 6! 6 cents. Pour 6 sous! T'es taxé en des anabis, man! Tu comprends-tu? C'est. Il n'y plus là! Tu comprends-tu? C'est fucké man. Pas mon arôme préféré, je sais, je sais que tu es déçu, mais il y en a une gang qui, qui comprennent. Il y en a une gang qui comprennent. Il y a un petit peu de tout là-dedans. Okay? Il y a un petit peu de cariophilène, il y a un petit peu de, de la terpène euh, bizarre là, qui goûte le parfum. Il y a ça des parfums. Euh... Ah, C'est extraordinaire. Je pense que le meilleur que j'ai aimé, je pense c'était le H-Plan, le moins dispendieux. Euh, les qualités sont égales. La qualité est égale. Euh, les buzz. Poser un, un indica celui-là, puis je trouve qu'il me fait jaser pas mal. C'est peut-être un sujet de conversation aussi, là, qui. qui est. Euh... Hey, écoute, aujourd'hui, il me suis bombardé de toutes sortes de sujets, ben, pas toutes sortes de sujets de. toutes sortes de façons d'aborder ce sujet-là. Euh. Ben, on a parlé du papier de toilette, on a parlé de, de, de la Chine, on a parlé de l'Italie, euh, les personnes âgées. Euh... Les hôpitaux sont déjà engorgés, hein? Sinon, on est une, euh, On est une, commence à avoir euh, des 5-6 000 personnes à Montréal qui ont besoin d'un hôpital, ont besoin d'un masque respiratoire. Euh, il... En Italie, ils font des choix. Il y a un gars de 30 ans, il y a un gars de 85 ans qui rentre. Une, il faut qu'ils aient un masque. Puis là, il en met à un des deux. Ils mettent ça aux jeunes de 30 ans pour qu'ils puissent s'en sortir sans séquelles. Sans séquelles, ça se dit. Euh, puis la personne âgée, elle meurt. C'est pas drôle, man. C'est. Parce que c est, c est, ça l'arrive en ce moment en Italie, ça, ça l'arrive, tu sais, c'est pas peut-être que ça va arriver, c est, c est, ça l'arrive, c'est ça l'affaire. C'est pas... Euh... c'est faut juste prendre nos précautions, il faut mettre le pays en quarantaine. faut vraiment qu'ils nous interdisent pendant deux semaines, pour que dans deux semaines, on puisse voir un peu la différence. Voir, euh, on est-tu passé de 17 à 34, ou de 17 à 2000, ou bien... Euh, Juste pour voir un peu. La NBA, c'est arrêté. La NHL, 30 jours, le hockey. Là, les personnes âgées, ils, ont, ils sont toujours de rester à la maison pour, euh, pour faire attention à eux. Puis les personnes âgées, aiment beaucoup le hockey. Il n'y a plus de hockey. Ils commencent à s'emmerder. Hein, gouvernement Legault, les foules de 250 personnes, un spectacle. Euh, les clubs, hein, les discothèques, les clubs, discothèques. Un, un club. Euh, tu ne peux plus aller dans un club, là, où ce qu'il y avait 400 personnes, là. à part les raves, les after hours que tu appelles 24 heures d'avance. Mais pourquoi tu irais prendre une chance de faire ça Tu es supposé être une société, être hein, ensemble, tu comprends ça Même si tu vas aller dans un rave, là, ah, fuck you, man, moi je vais, j'appelle 24 heures d'avance, c'est privé, même, blablabla, bla bla, mais on va au des 2000. Tu sais, je c'est quoi Il, Ça se peint dans l'air. Ça se poigne, man. Ça se poigne, man. C'est vrai que ça se poigne. OK? Je sais que tu es jeune. Je sais que tu vas pas mourir de ça. Tu comprends-tu? Mais s'il y en a une gang qui crève, euh, ça, ça va fucker la patente, man. Ça va vraiment fucker la patente. OK? Faut pas que ça arrive, ça de même, là, Tu comprends-tu? La, la, la femme de Trudeau a pogné ça. Tom Hanks cest vrai? On a vu des vidéos de ça? C'est-tu vrai? cest fait pour contrôler le monde? C'est pas, man. C'est... pas... Avez-vous vu des vidéos, vous autres, en Chine, de monde qui sont morts, tout ça? cest arrangé? Ça peut pas être arrangé en Italie au complet. Il y a des Italiens qui nous appelleraient au Canada. Hey, le gros, c'est une vraie joke si c'est pas vrai, là. Mais c'est vrai. C'est vrai. T'sais, moi, je connais des Italiens, ils se parlent, comprends-tu? Je connais des Européens, ils parlent. Euh, le monde cancelle leur voyage, ils se font pas rembourser, mais ils ont une chance de, de reprendre le voyage dans l'année. C'est que c'est réel, c'est que ça se passe là, comprends tu comprends-tu? T'as-tu été fait ton épicerie, toi, hier ou aujourd'hui? L'enfer, le gros, l'enfer! T'arrives dans le ce stationnement, c'est l'enfer. Juste dans le stationnement, man, c'est... Écoute, ça a pas de sens, man. Moi, j'ai... Oublie ça. N'achète pas ça à 29 et 30 Je pense pas que ça vaut la peine. Je pense pas que ça vaut la peine. On paye ce prix-là pour euh, la qualité. Pour, euh, faut que t'aimes l'arôme. L'arôme est correcte, mais le monde ne va pas. C'est même pas gazi, mais Le monde, ça serait pas. Euh... Je pense pas que le White Rhino, rhino il gagne des prix, là, tu sais. Alright les boys et les girls, donne-moi un pouce, abonne-toi. On va t'acheter un t-shirt, j'attends le facteur. Et euh, le facteur est passé. Je l'attendais, le facteur. Et puis je voulais vraiment vous remercier les boys pour tout, tout, tout, tout ce que vous envoyez au facteur. Super gentil de votre part. Vous savez, moi, euh, YouTube, il ne me donne aucune scène. Pas d'argent, pas en tout, pas en tout. Je suis un YouTuber qui fait pas d'argent. Mais j'adore ça faire des vidéos, les boys. J'adore ça au bout, au bout, au bout. J'aime ça être avec vous autres, j'adore ça. Donnez-moi un pouce, allez vous abonner sur mon Instagram, weed Indie Command. Il y a les liens en bas, les boys. Cliquez là-dessus, allez vous abonner, c'est gratuit. Je mets des photos, euh, j'annonce des, des futures vidéos. Tu peux aussi devenir mon Patreon, 3$ par mois, 5$ par mois, t'as deux choix, puis euh, tu vois des vidéos d'avance les boys. Alright, on fait attention au coronavirus, on tousse dans le coude, ok? C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, puis il euh, n'y en a pas de masque, il n'y en a pas, il faudrait que tu des lunettes d'eau, man. Garde tes distances, puis s'il nous met en quarantaine, puis qu'il nous oblige à rester en appartement, va sur internet, va regarder les vidéos de, you, de Winman. Euh, Reste chez vous, man, tu comprends-tu? Commence pas à gosser, puis sortir dehors, man. Niaise pas avec ça, tu comprends? Euh, c'est jamais arrivé ce qui se passe en ce moment, c'est arrivé dans le passé, on n'a pas vécu ça. Euh, peut-être qu'ils font exprès pour nous faire peur, peut-être contrôler la population. Euh, on le sait pas on le sait pas en prendre puis en laisser je pense qu'on peut pas en laisser faut, faut faut tout prendre faut écouter ce qu'il est directive euh, on commence pas à se battre contre le gouvernement euh, on veut la paix on veut la paix on va écouter les directives euh, présentement là ça, ça ça ça ça à date à date là c'est c'est correct là. À date, là, t'as as misère à aller à l'épicerie, t'as misère à aller au papier de toilette. À date, c'est correct, là, OK? On est un petit peu inquiet, mais à date, ça va bien. Euh, faut pas paniquer. Euh, vous le savez, les médias, tout ça, c'est fait pour, pour vendre des journaux, pour, pour, pour avoir des, des views sur la télévision, pour que la publicité coûte plus cher, OK? On, on, faut, faut juste doser, faut doser, OK? Euh... Faut se préparer, l'Italie est fermée, euh, la Chine, il y a eu du monde qui sont morts, tu comprends-tu? Euh, 3.5 je le sais, c'est pas 50%. Euh, personne âgée, je le sais, tout est pas vieux. Mais pensez à tout le monde, ok, pensez aux autres. ok, Ça va être trop en maudit s'il si, y en a pas mal qui tombent là, au combat. Okay? Si, si, si le monde meurt, là, euh, euh, il va manquer du monde en quelque part, ça, ça va changer les choses. On veut pas que euh, nos parents, nos grands-pères meurent, là, tu sais, on.. on ça, on veut pas qu'il qu y en ait 10 qui meurent en même temps dans la famille. Tu comprends-tu? Tu, tu comprends-tu? Faut juste faire attention, All right? Peace. À la prochaine.